Aujourd'hui avec Joël, on a décidé de goûter une partie des boissons dégueulasses qu'on peut trouver aux états unis Après notre tour au Walmart, on a réussi à choper des trucs bien horribles et j'ai le sentiment que ça risque d'être bien marrant. Je suis avec mon gars Joël, ça va au quoi frérot Ça va très très bien, on est prêt pour manger, consommer pardon, pour boire toute cette toxicité américaine. T'as mis un petit durag là, Joël. Exactement, je représente tous les n de Compton actuellement. Là. <rire> Alors, on a acheté plein de sodas différents au Walmart et une bonne partie que t'as choisi, en plus, si je Attends, dis pas toi. de bêtises. Ouais, ouais. Alors, tu veux que je te montre ma sélection Vas-y. Vas-y, lequel te hype, lequel t'as envie de goûter, lequel tu penses va être dégueulasse Déjà, celle-là, là... là <rire> parce que... Euh, je casse tout. Celle-là, elle me fait penser à George Bush. Tu vois, c'est un vieux daron, mais apparemment, c'est le mec qui a créé cette boisson. Ensuite, cette boisson, je l'ai choisie parce qu'elle ressemble au shield dans Fortnite. Le petit hawaiian punch, le seul truc que j'ai envie de dire, vraiment, de ce qu'on va voir, c'est que je pense que tout va être tellement sucré, gros, ça ouais. va être un enfer. C'est pour ça que, sans, sans critique, c'est pour ça que souvent les Américains sont un peu, euh, on va dire, sont un peu très gros. Parce que, tu sais, ils ont beaucoup de boissons très, très sucrées. Et à celle-là, ça, c'est <rire> du root beer, c'est. <rire> Alors, les mecs, si vous voulez, je vais vous donner. Si vous voulez savoir, ça a le goût de quoi Ça a le goût de coca, de VIX de baume du tigre et de, de, de tigre et de lubrifiant. Voilà, donc euh, comme ça vous faites une idée et... Non, moi, je pense à ça. Du coup, vous avez capté, on a pris plein de sodas qu'on retrouve pas en France. On va essayer de les goûter les uns après les autres. Et tu sais ce qu'on fait On donne une note à chaque fois. On a essayé de faire en sorte de trouver des sodas qui ne sont pas présents en France. Tu veux commencer de quel côté Vas-y, tu sais quoi Je te donne le premier call. Moi, je veux commencer par Georges Gousse. Écoutez, hein, c'est une boisson moitié iced tea, moitié limonade. Avec le frérot et surtout Great Buy 99 centimes, la canette de Punk à chien, je suis chaud. Mon gars, Joël, à ton avis, ça a quelle couleur C'est transparent Jaune. Ouh là, là, là, là, là. Ça, c'est de la pisse, quand t'as pas bu, tu t'es pas hydraté pendant longtemps, ça. <rire> on va essayer de goûter. Attends, à attends, attends, avant, ah. avant, avant à la tienne, regarde un petit peu. Ouais, on dirait les marécages. On goûte ouais. Santé. Vas-y. C'est bon. En fait... Ah, c'est pas bon. Moi, je trouve ça bon, mais c'est trop sucré. Ah, je trouve ça pas bon du tout. C'est du thé... Avec euh... Ouais une sorte de citronnade, et très très très très très. Mais en très... En fait touché. avec le côté limonade je pensais que ça allait pétillant, je suis déçu frère. Non bah ben non le... vu que c'est de la vu, moi je me suis dit forcément c'était un truc sans, sans gaz. Franchement niveau goût on dirait du thé qui a traîné. Ouais Vous ce voyez ce que... que je veux dire quand, quand vous faites un thé vert et que vous le laissez refroidir pendant 8 heures là, tu sais, ouais. la, la tasse que t'as pas touché. Pratique peu courante, mais ouais ouais. Non non mais t'sais, <rire> tu peux oublier un thé. On ouais. est et ça a ce goût là. Donc c'est dégueulasse. Sont... Moi franchement je... mitigé, je... je trouve pas ça. Tu mets quoi comme note ah oh, c'est un bon 6 sur 10 quand même 6 sur 10 Ouais parce que mais, Moi je kiffe le sucre Mais là c'est abusé Ils ont trop mis 4 sur 10 du côté de Zach Franchement Monsieur Georges tu T'as fait beaucoup de choses dans ta vie ouais. Mais t'as pas fait une bonne boisson Je suis désolé Alors en fait écoute frérot Moi je vais être honnête avec toi J'ai voulu euh, Depuis tout à l'heure Essayer de réfléchir De faire le mec nanin On va aller direct dans le vif du sujet <rire> euh, On va aller direct euh, euh, dans le vif du sujet Bien, bien, bien bleu là La ça. potion Fortnite Hawaiian Punch. Regardez Blueberry Typhoon frère On voit du kiwi en fait, on ouais, voit ça, de la fraise, y a trop de fruits. on voit de ça. la framboise sur le truc, c'est immense. Malheureusement, en fait, si vous voulez, on a essayé à chaque fois d'essayer de prendre la plus petite quantité possible. Mais alors au Walmart, c'est ouais, soit tu bah, prenais 12 canettes, c'est ça, ça, ça, ça. ça les plus petites quantités. Voilà. Tu pouvais pas prendre une petite... Ah ouais, génial. <rire> tu pouvais pas prendre une petite bouteille, genre. Oh là là là oh là là bon, là. Oh la chimique, sa bah. mère. <rire> <rire> ça a la couleur vraiment du Powerade, mais je pense pas que ça a les mêmes vertus. Allez, c'est parti, santé mon gars. C'est ok, tiens. Ça va. Ouais. Ouais, ça va. C'est OK, tire En fait, ça manque de magie. T'es pas brusqué. En fait, si vous ouais. voulez, il n'y a pas de goût marqué. Genre, franchement, attends, est-ce que tu sens le fruit, genre Non, en fait, c'est une expérience, le truc. Tu vois. <rire> je te promets. Ça au goût de aucun fruit qu'ils ont mis sur. Et Dieu sait, il y a des fruits, <rire> non Après, Les et porteurs, et... <rire> regardez <rire> la couverture, <rire> Je, je peux vous assurer. Il n'y a qu'un fruit. Ça n'a le goût de aucun des 15 fruits qu'ils ont mis. <rire> il n'y a présenté, pas un fruit faudrait. dans ces trucs. Hein. Mais c'est mieux que déjà le truc avant. 5 sur 10. Ouais cinq. ça c'est un vrai, on pense un vrai 4-5 sur 10. Moi je mettrais 4 parce que c'est des menteurs. <rire> il y en a certains j'ai envie de goûter, il y en a certains ouais. j'ai peur. C'est quoi, hey, Pitié, viens on se le garde pour la fin celui-là. Le root beer, le root, le root beer. beer qui est censé être le plus dégueulasse, c'est pour la fin les amis. Ouais, ouais, Vas-y, euh, toi tu veux laquelle là Cream soda. Ok, donc c'est sur un petit Dr Pepper, alors ça c'est un Dr Pepper, ouais. c'est un petit peu classique le Dr Pepper, donc il n'y a rien de, de ouf dessus, mais il y a quand même un petit goût, cream soda. Elle était ouais. ah, déjà bu un peu parce qu'on est 5 pendant le voyage, donc vous doutez bien. Il y a des gens qu qui avaient soif, il y a des gens qui, qui s'en foutaient de la vidéo. Ah ouais, il y en a qui s'en pâtraient <rire> les couilles. T'aimes bien le Dr Pepper de base ou pas Ça va. Moi j'aime bien, moi. Moi je trouve pas ça dégueulasse. Le boosterise je trouve pas ça le stylé, truc tu vois. De fou. Mais en fait, il faut se dire que là c'est Dr Pepper et Crim Soda. Je sais pas si ça va être bon ou si ça va être un truc criminel. Mets un, un, un, un petit fond s'il te plaît. Santé Ouais. Ça sent le Dr Pepper là, donc. Euh... C'est pas mal. C'est pas ouf. <rire> en fait. C'est pas dégueulasse, mais est-ce que tu te vois taper une bouteille comme ça Et normalement, une boisson, c'est un truc que tu dois dans ta tête. Tu dois dire « Ah, trop bon, j'ai envie de la finir. » Mais est-ce que tu te taper deux verres de ça Putain, t'argumentes t'argumente bien. Hein en fait, c'est extrêmement chimique. Ouais. Et tu le vois, regardez, ici, c'est marqué « Naturally and artificially Flavored ». Ouais. Donc ça veut vraiment dire, tu vois, que c'est un peu... Ils ont, ça vient d'une expérience, le, le goût, tu vois, c'est... Tu peux kiffer un petit verre, mais deux verres de ça, c'est trop bizarre. Non, non, non, y a pas. Franchement, moi, je mets quand même 6 sur 10. Pareil, 6. 6 Enfin, fait enfin, soir, ouais, voilà. C'est ma meilleure Parce note, Parce que, que c'est pas infect, hein. mais c'est pas ouf, et c'est pas un truc que tu te waouh. Trop bien, je vais en boire tout le temps. Un petit verre, franchement, ça dégoûte pas. Moi, j'ai envie de goûter ça parce que ça, le brisk iced tea. Alors, en fait, si vous voulez, le brisk, les amis, je crois que c'est un truc qui est surtout présent aux États-Unis. J'en ai jamais vu en Europe. Je crois ouais. que c'est vraiment un truc purement américain. Et là, pour le coup, on est sur du strawberry lemon. Donc, strawberry ouais. lemon fraise melon. Le packaging oh, ouais, est bon. Ouais, j'ai bon espoir, là. J'ai bon espoir, tu ouais, vois. Ouais, ça, ouais, ça, ouais. Franchement, ça a bonne gueule. Ça a pas l'air d'être immonde. En fait, c'est la couleur. Tu est vois, la, ouais, la couleur est accueillante. Un peu rose, ouais, un, peu regarde, un peu sympa. Kim, tu vois celle-là, là, on dirait trop de la lessive. Celle-là, ça se voit, c'est n'importe quoi cette bouteille. Mais de toute façon aux états unis quand tu vois du jus, si tu vois que c'est une grosse bouteille comme ça, ça veut dire que c'est n'importe quoi. C'est un banger. Ça va. Moi, je trouve c'est un banger. Moi, je trouve que c'est vraiment trop bon. Je lui mets 8 sur 10. Ah ouais, carrément. Ouais, 8 sur 10. Ouais. Moi, je mets 6. Ah ouais ah moi, moi, je trouve que c'est un vrai bon soda. Moi, je genre. trouve ça ok tiers. Je sais pas, en fait c'est bon, mais il y a un arrière-goût qui me déplaît, j'arriverai pas à te dire c'est quoi. Il nous reste que quelques trucs avant le root beer qui a l'air dégueulasse. Vas-y c'est là celle-là, on est sur un 7-Up, les amis. Alors, oui, le 7-Up, on en a également en France. Mais c'est un 7-Up, en fait, je l'ai pris juste pour ça, parce que il a un petit goût de citron vert. Alors, citron, ouais, citron citron vert. Ouais, c'est ça, citron, citron vert. Donc, euh, le 7-Up a déjà un goût sympa à la base. Mais alors, version citron, citron vert, je me suis dit que c'était cool de pouvoir essayer, justement. Ah. Toi, t'aimes bien tout ce qui est 7-Up, Canada Dry, les trucs comme ça Ouais, Canada Dry, est un peu moins. Parce que, tu sais, normalement, t'es censé avoir un petit goût de gingembre, je crois. Canada Dry, c'est des trucs de OG, Tu, ça, tu sens ouais. même pas bien, ouais. C'est des boissons d'anciens, Canada Dry. Ça, ça, ça vraiment, c'est des boissons des mecs bizarres qui boivent du Schweppes tonic Le euh, oh, euh, Schweppes tonic, c'est une boisson de meurtrise. <rire> Un peu déçu du goût. C'est naze. Ouais. C'est ultra en sucré. Fait, en vrai, on dirait une version light bizarre. En fait, c'est sucré en moins sucré. Mais... Le, tu vois, c'est le manque de caféine Genre, c'est le fait qu'il n'y ait pas de caféine Possible. Décevant. C'est pas bon. <rire> T'aimes vraiment pas ah, C'est pas bon. Eh, vraiment. <rire> Ah, c'est une dinguerie. En fait, c'est pas dégueu... en fait, c'est pas oh, dé dégueulasse, mais genre, tu bois ça, t'es pas... On dirait du Schweppes tonic, justement, avec un peu de sucre et un peu de citron. 4 sur 10. Ouais, 4. 4 3-4, c'est pas bon. 3-4, ça, c'est une petite canette. C'est Alani Berry Pop. Alors, en fait, si vous voulez, le packaging a l'air vraiment bon. Et dessus, c'est marqué Addison Rae. Et c'est qui Addison Rae Bon. C'est pas une chanteuse en tout cas ça La petite Addison Rae Berry Pop, je me suis dit ça c'est une sorte de petite marque Kawaii, tu vois, un petit truc euh, tout mignon comme ça. Alors Addison Rae c'est 40 millions sur Instagram. Hein. C'est qui cette folle <rire> Attends, attends, attends Eh bah ben, écoute, on va goûter sa boisson, peut-être que ce sera le banger. Vas-y. Franchement, j'espère que ce sera le banger. Ah. <rire> Sacré Addison <rire> Oh là là, la couleur Oh la couleur <rire> Oh la couleur <rire> Oh la couleur <rire> ah, On dirait du dissolvant je suis curieux. J'aime bien. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Après, c'est très sucré. Très, c'est très très, très, très, très, très... C'est sucré. C'est très, très, très, très sucré, mais c'est bon. Arrête. Non, j'y crois pas. C'est marqué zéro sucre. Les Américains sont pas un mensonge près, hein, je peux te le dire. Ah ouais, rare, c'est écrit zéro sugar. Ah ouais, ouais. Joël. Ouais. Il reste trois boissons, deux qui ont l'air vraiment ignobles et une qui a l'air correcte, c'est ton col. On a dit qu'on gardait la route bière, donc là tu as le choix entre lessive et celle qui a l'air peut-être à peu près correcte. Allez. Tu veux ouais. qu'on finisse en dégueu ouais, On va finir en dégueu. Finissons en dégueulasse. Ah, J'espère que à l'image, ça va me ressortir parce que la couleur, elle donne pas envie. <rire> Vraiment C'est du Splash Berry Blend. Il y, y a quoi, 25% de quoi De sucre en moins 25% de sucre en moins, exactement. Berry Flavor Juice Beverage with a 5% Juice Blend from concentrate. Bon, bref. La grosse merde, mais en tout cas... <rire> de voilà, dessus, des menteurs. Dessus, de... <rire> Des Dessus, il y a plein de fruits, voilà, il y a de la framboise, il y a l'air la, la... la euh, d'y avoir plein de trucs. c'est bien me mélanger de la merde, on <rire> dirait que là il y a de la fraise, de la mangue... Euh... Bah écoute, on va, on va goûter tout ça. En tout cas la couleur elle est bien. C'est pas est... comme l'autre là, là, où là où l'autre, c'est vraiment du Tide, tu vois, genre ça, ça a l'air un peu mieux. Ça sent euh, le laboratoire. Hein. <rire> non gros, ça sent le laboratoire. Non, en fait fume. ce qui me fume, c'est que c'est un rouge transparent, on voit le fond. Ouais. Santé Ouais. Sirop de sirop médicamenteux. C'est dégueulasse. Ah, <rire> oh, sa mère. Non, c'est trop dégueulasse. <rire> c'est dégueulasse. En fait, en gros, ça n'a pas de goût. Il <rire> a pas de, goût, ouais. pas de sucre. Tu sais, parce que quand ça n'a pas de goût, tu peux compenser avec du sucre. Et ouais. une sorte d'arrière-goût horrible. Pour ceux qui font de la musculation, ça le goût du pré workout Voilà. <rire> c est, c est et, vous avez, ça, et vous savez que c'est dégueulasse. C'est horrible. Je préfère croquer dans une clope que de non, boire un verre de ça. C'est dégueulasse. Je préfère boire l'eau des chiottes. Moi, c'est 2 sur 10. Oh, moi, c'est 3, j'allais dire 3, mais vas-y, 3, 3, 3, 3 Bah Là, il nous reste 2 deux, deux champions. Et on va, ouais. on va passer à, à la lessive. Le Tompico <rire> Mais ça, ça, c'est votre truc. Le trop, Tompico Tropical Punch. C'est l'équivalent des boissons Lidl euh, aux Etats-Unis, tu vois. Regardez-moi cette putain d'horreur. Il y a de la cerise, il y a de l'orange, il y a de l'ananas. Franchement, ouais, non. Ouais, ça... tu, te, tu te sers des grands verres, toi aussi. Non, mais attends. Sans l'odeur, frère. Ouais, ça sent, euh, <rire> ça sent, Ça sent, ça sent mais si ça sent chimique. Ça, ça, c'est les boissons qui sont faits dans les raffineries de pétrole. Ah ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, non mais Ça, ça, ça c'est des boissons avec, ouais. avec les grèves totales ouais. en France. Tu le Là, en tu plus, mets ça dans ça. une caisse, ça roule <rire> <rire> Santé C'est moins pire que ce que j'attendais. Ouais, moi On a trop mal parlé. Mais en fait, ça pue, ça a l'air chelou, mais c'est plus agréable à boire, c'est plus épais. Ouais, c'est consistant, c'est consistant. C est, c est... Ça reste pas ouf. Non, mais c'est vraiment pas, pas ouf. C'est pas la folie, mais ça va. Ouais, ça va, ça glisse. Franchement, ouais. un petit, vraiment 5 sur 10, la moyenne. Ouais, pas, ouais. pas bien plus, c'est pas agréable moi, je non plus. 4, 4. Ouais. ouais. Plus 5, ça veut dire que. Ça va, mais là, Dis-toi un... qu'on n'a pas mis de très bonnes notes. Je crois que moi, ma meilleure note, c'est le 8 et c'était le brisque. parce qu'en qu en fait, ils sont vraiment. Les Américains, excusez-moi, ils puent vraiment En termes. De bouffe, de trucs, de plein de trucs, ils puent la merde. Ça, de Mais vraiment Et arrive le moment de vérité. Celui de la boisson qu'on a essayé d'esquiver, ça a l'air dégueulasse. C'est écrit No Caféine. Ouais. C'est de la root beer, produite depuis 1919. C'est eux qui le disent sur le packaging, ça fait 103 ans que ça existe. Ils produisent de la merde. <rire> Alors vas-y. Dit... Toi, toi, tu m'as dit que tu connaissais déjà. Parle-nous-en. On dirait du médicament, avec du coca, c'est bourré de sucre. T'as dit, ça avait un goût de lubrifiant quand même. Hein. C'est un goût de, de vix. <rire> Le <rire> VIX va Ouais, mais j'arriverai pas à t'expliquer, j'ai jamais consommé de VIX, mais. Eh, faut que tu le fous, tu en bois. C'est un goût trop bizarre. Tu vois l'odeur T'as vu, c'est vrai, je t'ai dit. <rire> Vous savez comment ça sent Les bon. amis, les amis Tu sais quand t'es malade et que ouais. tu mets du Vix Vaporub sous les pieds pour que ça ouvre Ouais, les bouffes, ouais, ouais, ouais. C'est cette odeur-là C'est l'odeur du Vix Vaporub, gros. Attends... Mais ce n'est pas une blague quand il y a Ouais, c'est ça, de... ça sent, ça, ça sent, on dirait et du ça, médicament Ça sent le Vix de fou Les gars, c'est la dernière boisson de cette vidéo, on a goûté des que, horreurs Je pense vraiment il y a un monde où on recrache la boisson, je suis très sérieux <rire> <rire> Bah écoute, santé Non, ça va. je ne crache pas. Non, c'est trop dégueulasse. Oh, la vie de la mère. Oh, oh larrière goût je comprends pas, t'as dit ouais. lubrifiant. Ça va Non, c'est dégueulasse. En fait, t'as l'impression, je sais pas, il y a un <coughs> ta langue est l'anesthésie, t'as un goût de caramel, de médicaments, de menthe, de bob. c'est trop horrible. En fait, c'est... <coughs> en tout cas, c'est bien dégueulasse. Et je pense que ça vient conclure ça gentiment. Tu mets quoi du... comme note de sur... De 1 sur 10. <coughs> Parce que, en fait, moi, la question... Moi, que franchement, j'ai été honnête, je pensais à ça aussi. Comment, moi, c'est la question... Vraiment, après, je sais qu'on a tous des goûts différents. Comment tu peux prendre du plaisir à boire ça, en fait Il n'y a aucun plaisir. boisson d'assassin. À la fin, tu as vraiment l'impression d'avoir euh, eu le gel d'une capote dans la, dans la gorge. Comment tu sais... Comment tu sais <rire> toi Tu poses trop de questions. Mais <rire> <rire> surtout, moi, je suis pas... Sûr. <rire> je suis fasciné par un truc <rire> Comment tu sais ça eh toi oh <rire> De poser des questions toi Non en réalité, moi tu sais c'est quoi qui me fascine gros C'est la longévité Moi ce qui me fascine, c'est ce que tu viens de dire Mais <rire> frère, sur une c'est du lubrifiant, t'es le premier à voir si ça c'est un goût de lubrifiant non, donc c'est littéralement non, la science. Au final le truc que t'as préféré c'est quoi Moi c'est bien celui-ci hein. En vrai, en vrai, en vrai... Putain, elles étaient toutes éclatées les boissons. Elles toutes C'est un truc bon. de fou. Ouais, je pense que c'était potentiellement ça la meilleure boisson. Eh bah ben, écoutez les amis, le brisque a gagné notre petit jeu, ok Et le reste était vraiment pas ouf. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. On avait envie de faire un autre épisode, mais sur euh, des gâteaux. Genre, on a vu ouais, il, faisait... Du coup, du coup. il faisait des, des Kit Kat fraise chocolat, blueberry, euh, euh, des euh, sortes... Ou vert. Ouais, ou bizarre, thé ouais. vert et tout, des sortes de goûts On s'était dit, ce serait cool de peut-être refaire une vidéo dégustation où euh, on tente euh, des snacks comme ça à la con. Mmh. Si ça, vous avez kiffé le premier épisode, bah vous dites et on, on essaiera de vous en faire un deuxième avec grand plaisir pendant qu'on est aux Etats-Unis. Merci à Joël, il y a sa chaîne qui est dans la description. Et on vous dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao